Salut camarades, mais que s'est-il passé le mois dernier dans l'actualité Le point en 5 minutes. Ces images des pires emballages plastiques ont fait le tour du web et elles questionnent le monde dans lequel nous voulons vivre. Alors que règne le dogme des marchés et la liberté des industriels, comment mettre fin aux pollutions et à la généralisation du plastique sans une régulation collective courageuse Combien de temps encore distributeurs, autorités et entreprises vont-ils se renvoyer la balle de la responsabilité on reste dans le plastique avec Nestlé, accusé par France Nature Environnement de surexploiter une nappe phréatique à Vittel en France. L'eau pompée est commercialisée dans toute l'Europe à des prix particulièrement élevés dans des bouteilles plastiques. Alors que Nestlé s'accapare une source locale sur le dos de la population, se pose la question de l'urgence de nouvelles politiques publiques de l'eau. Pour cause, l'été dernier, 30 départements ont pris des mesures de restriction de l'eau suite à d'importantes sécheresses. Et le changement climatique ne risque pas d'améliorer la situation. Ma maman, elle m'a transmis le goût de l'aventure, la simplicité, le dépassement de soi. Ma maman, elle m'a appris à trouver mon équilibre et à prendre soin de moi et des autres. Ces valeurs, je les partage à mon tour. Voilà pourquoi toute la famille boit Nestlé Pure Life. Comme chaque année, les îles Ferroé sont le lieu d'une tradition sanglante où des centaines de baleines pilotes sont tuées dans une boucherie à ciel ouvert. Un documentaire ambitieux donne pour la première fois la parole aux militants et aux pêcheurs locaux pour tenter de comprendre leurs pratique. Un regard inédit qui invitera chacun à faire son propre jugement sur la question. These are dead Hunt all from one whale to up to a twenty, or something like that. Hello. Well, whale meat is dangerous, and the government's recommendation is that you not uh, should not eat it. It would be a disaster to stop killing whales and eat it. The tradition is, of course, in its in its nature, conservative. And, uh, and, and But the health issue is a, a, an emerging issue. If the grind is going to end, it is going to be by the hand of the Faroese. Nobody else, nobody else in the world can do it. Seeds of change are already here in Faroese minds. It's just that it is taking too long. C'est l'un des plus gros scandales de la décennie. L'huile de palme, tant destructrice pour l'environnement, sert principalement à faire tourner les moteurs de nos voitures. Et la France s'apprête en ce moment à doubler les importations de cette ressource pour produire des biocarburants qui n'ont de durable que le nom. Nicolas Hulot avait pourtant promis, en 2017, de bloquer cette pratique. Annonce de courte durée. La nouvelle bioraffinerie du Géant Total consommera 550 000 tonnes d'huile de palme par an et personne au gouvernement ne semble s'en émouvoir. Serez-vous encore longtemps informé des grands scandales industriels qui gangrènent le monde Rien n'est moins sûr. Le gouvernement compte bien imposer sa loi sur le secret des affaires, un véritable chèque en blanc accordé aux multinationales. La journaliste Élise Lucet et de nombreux médias, ONG et syndicats ont lancé un appel de détresse pour bloquer cette loi du silence. Selon eux, des scandales comme celui de Mediator, du Bisphenol A ou des Panama Papers pourraient ne plus être portés à la connaissance des citoyens. Le risque Que l'autocensure ne devienne la norme chez les lanceurs d'alerte sous peine d'un procès baillon une mise sous silence en toute légalité. Ce texte déséquilibre profondément les valeurs fondamentales de notre démocratie parce qu'une liberté fondamentale qui est inscrite dans notre constitution va devenir une simple exception alors que le secret des affaires, qui n'a rien bien sûr d'une valeur fondamentale constitutionnelle, va devenir un principe. Ça inverse complètement le rapport des forces et cette liberté d'informer que nous défendons et que vous défendez pourrait devenir une exception. Vivons-nous les dernières heures de l'hôpital public En effet, le secteur hospitalier français est en crise. Les logiques comptables ont transformé l'hôpital en entreprise comme les autres, ce qui entraîne, selon les professionnels du milieu, manque de moyens, mise en danger des patients, désespérance des soignants et burn-out. Mais dans le secteur, le personnel en grève est obligé de travailler et peine à se faire entendre. À l'unité 41 du centre hospitalier Lyon-Sud, certains ont décidé d'afficher en grève sur leur veste blanche faute de mieux. Une indignation qui rejoint celle d'autres secteurs où des logiques managériales agressives, sur fond de privatisation, remplacent peu à peu l'esprit du service public. Le débit, le débit. Encore plus vite, encore plus vite. Tu fais 10 scanners à l'heure, il faut faire 11. Voilà. Et donc on fait se presser tout le monde. Le malade, le personnel, le manipulateur, l'ASH, tout le monde. C'est une vision hyper capitaliste, hein, au fond des choses. Plus j'en fais, plus ça marche. Une petite touche de lumière avec cette japonaise qui imprime ses photographies sur des feuilles d'arbres et ce, uniquement avec les rayons du soleil. Hiroshiba souhaite ainsi préserver ses souvenirs importants d'une manière naturelle sans passer par les techniques chimiques conventionnelles. Alors que l'humanité produit des milliards de selfies chaque jour, Hiro fait l'éloge de la lenteur afin de redonner du sens aux instants qui comptent vraiment. Bientôt une serre tropicale de 20 000 mètres carrés en France Tropicalia, c'est le nom d'un nouveau projet touristique qui risque de voir prochainement le jour en côte d'Opale. Si le parc fut salué unanimement par les médias, des voix citoyennes s'élèvent déjà contre ce projet décrit comme démesuré, aberrant et à contre-courant du bon sens commun. A-t-on besoin de la plus grande serre tropicale au monde, en plein nord de l'Hexagone Détour en Belgique où Daniel a consacré sa vie entière aux animaux malmenés. Dans son refuge, elle accueille aujourd'hui plus de 130 chats qui profitent d'un domaine de plusieurs hectares. Un véritable paradis pour chats retraités. Je leur ai fait la promesse que plus jamais ils n'auraient à subir de trahison de la part d'un être humain. C'est un sanctuaire, il n'y a pas d'endroit je pense où les chats sont à ce point respectés. C'est juste fabuleux de pouvoir leur offrir ça quoi et voilà pour notre résumé de l'actu engagée. Retrouvez de plus amples informations dans nos articles et rendez-vous sur Tipeee pour vous engager à nos côtés. Pour un avenir serein, merci <t 'en>